Depuis notre retour du Maroc, il s'est passé bien des choses. Nous avons, entre autres, changé de camping-car pour un modèle équipé grand froid en vue de nos prochains voyages vers le Nord. C'est au début de l'année que nous l'avons testé, on est allé trouver la neige, mais ça ne s'est pas passé vraiment comme on l'imaginait. Voici donc un épisode plein de surprises et de rebondissements. Bienvenue sur la chaîne de Destination Camping-Car. Au départ, on avait prévu de partir faire la fin de l'année euh, en Auvergne. Et puis l'Auvergne, euh, en fait, il euh, n'y avait pas de neige. Alors on a dit, on va aller dans les Pyrénées, parce que les Pyrénées, finalement, c'est proche de chez nous, puis à l'Espagne à côté, ça peut être sympa. Ah euh, et puis il euh, n'y bah, avait pas de neige dans les Pyrénées. Alors on s'est dit au dernier moment, mais vraiment au dernier moment. Hein, genre euh, on est parti la veille au soir, on a dormi à côté de la maison pour pas trop s'éloigner et puis, et, et puis au petit matin on a décidé que finalement c'était ni en Auvergne, ni en Ariège, ni dans les Pyrénées qu'il fallait aller. Bienvenue sous le soleil éclatant du Briançonnais. Nous avons pris le chemin euh, de l'Est vers les Hautes-Alpes et nous avons fini dans le Briançonnais avec pour idée magique, c'était d'aller faire du snow kite sur le col du Lotaré. Alors pour le snow kite, il faut quand même que les conditions soient euh, extrêmement bonnes, c'est-à-dire que la neige soit relativement souple, et là la neige elle est très très dure. Il n'a pas neigé depuis 10-15 jours, donc… Euh... Donc comme on veut que ça reste ludique et que personne ne veut finir à l'hôpital, nous avons choisi de profiter du paysage et ce sont les enfants qui jouent, et tant pis, pas les parents. Du coup, les enfants s'en donnent à cœur joie. Vu que c'est la première fois pour eux qu'ils peuvent voir et toucher autant de neige. Le vent est vraiment fort et les sessions de drone plutôt capricieuses, mais le spectacle vu du ciel est toujours aussi grandiose. Alors ici, on est au Cassé, c'est un petit village qui est juste à côté de Le Monetier. C'est juste à la sortie quand on remonte vers le col du Lotaré. En fait, on est remonté aujourd'hui voir sur le col du Lotaré s'il était possible de faire du snow kite ou pas. Il s'avère que le vent ayant tourné nord et puis la neige étant toujours de plus en plus dure, de plus en plus difficile. Il n'y a plus d'activité euh, Snowkite euh, en ce moment euh, trop sur le col du Lotaré. Euh, D'après ce que j'ai compris, quand le vent est nord, il vaut mieux descendre ici au cassé où y a, on voit derrière nous euh, là-bas euh, une école de, de snow kite euh, qui, euh, qui est en train d'évoluer. Euh, ils ont des, des petites ailes où on n'a pris que 9 et 12 donc on ne va pas y aller, et puis la neige est vraiment trop trop dure là ils sont avec des skis, non pas avec des snowboards et puis nous on a des ailes de kitesurf et pas des ailes qui sont forcément super adaptées dans ce genre de conditions mais c'était également un endroit où il y a une piste de, de ski de fond où les gens viennent s'entraîner. On voit les équipes, euh, les équipes qui passent. Alors il y a des amateurs, mais il y a des pros également. On voit l'équipe des Diables Rouges, les équipes de... Euh, je n'ai pas tout vu hein, ce qu'il y avait. Mais voilà, il y a, il y a plein de, de grosses pistes de ski de fond. Et c'est un endroit qui est plutôt joli, euh, qui est assez agréable. Et ici, juste derrière moi, il y a un, un circuit fermé de ski de fond, en fait, c'est un endroit où euh, les gens peuvent venir euh, s'entraîner euh, sur toute cette euh, clairière là, et le, la piste est dessinée par les dameuses, et euh, voilà, les gens viennent et ils font des ronds, ils font des bornes, ils, ils, travaillent, euh, ils travaillent le fond, c'est le cas de le dire. probable hier ici au Monétier, le Monétier-les-Bains, c'est la station où on s'est arrêté et où on a mis nos enfants à l'école de ski pour Camille et puis, et puis moi je suis allé apprendre à Timothée à faire du snowboard. Et on, on, on fréquente donc les pistes baby sur lesquelles a priori on a zéro raison de rencontrer des gens qu'on connaît Sauf que, hier, alors qu'un euh, petit garçon euh, avait du mal à se dépatouiller d'un truc, je le prends, je le pousse et puis je lui dis « Regarde, il y a ton papa juste derrière ». Et quand je tourne la tête, le papa en question me regarde et à qui j'ai affaire. Vous ne le devinerez jamais, pourtant vous l'avez à peu près tous dans votre poche ou dans votre tablette ou dans votre camping-car. Je vous le donne en mille et je le laisse se présenter. Salut. Alors moi c'est Bertrand et je suis le fondateur de Park Fortnite, voilà. Et euh, c'est vrai que bah voilà, on a rencontré Destination Camping Car pour la première fois là au Bourget et c'est un visage que j'ai pas oublié et je l'ai reconnu tout de suite dès que je l'ai vu. Park Fortnite Bertrand c'est quoi park Fortnite Alors park Fortnite, c'est une application euh, mobile qui permet aux voyageurs de partager des endroits sympas donc pour quand on voyage en camping-car, en van, en cellule 4x4, euh, voilà, partout en Europe et même dans le monde. Là. Alors il faut dire que euh, park Fortnite c'est quand même l'application ultime, c'est celle qu'on utilise tous quasiment, je suis à peu près sûr que vous l'avez tous utilisé une fois. Nous en tout cas on l'utilise quasiment au quotidien quand on est en camping-car. On l'a utilisé euh, dès la première fois quand on est parti euh, euh, en Italie en slovénie en croatie on l'a utilisé quand on était en espagne on l'a utilisé au portugal on l'a utilisé au maroc on l'utilise à peu près partout et surtout en france évidemment l'avantage c'est que c'est une espèce de, de, de plateforme qui est internationale où tout le monde peut donner son avis où tout le monde peut indiquer en tout cas les endroits où on peut s'arrêter dormir faire de l'électricité de l'eau enfin bref tout ce qui est utile au camping alors, avec Bertrand, on se suit un peu sur les réseaux, on est connecté peu, ouais, sur LinkedIn, ouais. on est connecté sur Facebook, on est connecté un petit peu ouais. comme ça, euh, donc on se croise régulièrement. On se croise euh, sur le salon euh, VDL euh, euh, où on se rencontre, on se serre les paluches euh, et, et puis on, on discute un peu. Euh, on n'a pas de partenariat, on est juste, on circule sur, sur le même voyateur, milieu, hein, ouais. mais il y a quand même des tas de questions que nous on se pose sur euh, park Fortnite night euh, parce qu'on se dit, mais comment il en est arrivé là Alors, moi ce que j'aimerais savoir Bertrand, c'est 4 Night, ça a quel âge ça, ça existe depuis combien de temps Alors Park Night, moi j'ai commencé à le développer en 2010, euh, fin de, fin de l'année et ça a été lancé en avril 2011 D'accord, avril 2011, donc c'est une application qui a, déjà, euh, qui a déjà 7 ans d'huile, enfin, qui a, bientôt, qui a ouais, ouais, déjà 8, 8 ans. Euh, c'est une application de, de grande envergure, hein, puisque je, je pense qu'à peu près tout le monde dans le monde du camping-car euh, l'utilise. Euh, c'est euh, une application qui est euh, traduite en combien de langues Alors aujourd'hui on a 6 langues euh, dans l'application, les 6 langues principales euh, en Europe, donc l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le néerlandais. Voilà. après je pense qu'on va rester un petit peu sur ces langues principales comment t'es venue venu l'idée de créer par Fortnite euh, moi au départ en fait donc j'ai quand j'ai eu mon permis j'ai acheté un petit fourgon qu'on a aménagé euh, à l'époque et on voyageait euh, on a fait euh, la norvège on avait fait l'italie on avait fait un petit peu l'espagne et beaucoup de week-ends en france de balades. Et moi je suis développeur d'applications, je travaillais dans une agence de développement à l'époque. Je me suis dit tiens on va, on va créer une petite application pour se partager euh, des spots comme ça. Euh, voilà, j'imaginais pas que ça devienne une application aussi grosse aujourd'hui et j'en suis ravi quoi. Mais voilà, c'est parti vraiment de... Ouais, d'un besoin de voyageurs, comme on a tous. quoi Donc ça veut dire que si on a besoin demain de développer une application, on peut t'appeler et dire euh, « euh, Hello euh, Bertrand, on a un besoin de développement, est-ce que tu as une idée Est-ce que bah, tu sais comment on peut faire ?» Des idées, ça on en a, oui <rire> Après, euh, l'énergie euh, qu'il faut mettre au départ, effectivement, pour, euh, voilà, pour développer tout ça, euh, c'est ouais, quand même des années, à, ouais, des années à beaucoup travailler pour, euh, quand même pour en arriver là. Enfin, mais voilà, c'est... C'est la passion, en plus nous on est passionnés de voyage en camping-car maintenant euh, en van et donc euh, c'est vrai qu'on le fait avec euh, grande envie. Quoi. On, on est sur quelle version actuellement de, de Park Fortnite euh, Là on doit être en version 5, voilà, et là on va travailler sur. On travaille sur une nouvelle version qui devrait normalement, si tout se passe bien, être lancée avant le début de la saison, donc avant le week-end de Pâques. Pour nous, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être prêt pour le week-end de Pâques. Bon, est-ce qu'on peut essayer de te shipper 2-3 trucs dans ce futur développement Quelques... Une, une... Deux petites news qu'on peut en avoir en, avant en première, juste comme ça, pour, <rire> euh, pour la chaîne Destination Camping Car Alors, il y aura des améliorations qu'il y a déjà sur... Euh, par exemple, sur, euh, sur une plateforme où on a fait des tests, en fait, de fonctionnalités qu'on va porter sur d'autres. Donc, par exemple, il y a des fonctionnalités qu'il n'y a que sur, I sur iPhone, qu'on va porter sur Android aussi. Il va y avoir aussi un travail au niveau de l'ergonomie, un gros travail au niveau de l'ergonomie. Euh, et après ça... j'en dis pas plus. <rire> Alors moi ça me satisfait beaucoup parce que euh, l'ergonomie, je la trouve pas toujours facile facile, mais peut-être parce qu'on est sous Android et il euh, y, y a des fois où euh, moi je bloque un peu, mais euh, peut-être ça vient de moi. Euh, en tout cas, euh, c'est super sympa euh, de, de et ben voilà, d'avoir pu se rencontrer ici. Bah, c'est super ouais, sympa d'avoir. Euh, se rendre compte qu'on avait autre, d'autres points communs que le camping-car puisqu'on a des enfants qui ont le même âge qui sont actuellement en train de regarder des dessins animés dans le camping-car et qui attendent qu'on leur apporte des saucisses qu'on est en train de faire au barbecue c'est super sympa d'être euh, ici avec euh, ce, ce grand beau temps euh, alors on n'a pas de la super neige on a de la neige qui est un petit peu dure il euh, y en a plus que dans beaucoup d'endroits euh, mais en tout cas on est euh, super content euh, d'avoir pu euh, se rencontrer puis de partager de nouvelles choses euh, et puis on vous tiendra au courant euh, nous à chaque fois qu'on décellera des choses nouvelles euh, sur park 4 et, et on, on essaiera de vous mettre ça euh, dans les vidéos. Bon c'est pas tout mais il va falloir penser à manger. Grâce à notre petit barbecue transportable on peut faire des grillades partout où on le souhaite. D'autant que la boucherie du monetier est un endroit qui recèle de fabuleux trésors. Tout ça fait maison, un pur régal. Ensuite, ben, retour sur les pistes avec les enfants pour voir leur progrès. Pour ma part, je reprendrai les skis plutôt que le snow. Avec cette neige un peu dure, j'étais plus à l'aise pour suivre Camille en ski. Camille empoche sa première médaille et pour vous dire la vérité, c'était un moment un petit peu émotionnel pour moi. Et Tim fait des progrès fulgurants, comme s'il était né sur une, sur une planche. Il faut dire que papa a quelques années de snowboard professionnel derrière lui et, et que tous les deux s'entendaient à merveille pour l'apprentissage. Alors si vous aussi vous avez envie de venir découvrir cette partie du brillant sonnet, donc la station de serre-chevalier où nous sommes actuellement, euh, voilà ce qu'on peut vous en dire en tout cas pour la partie euh, euh, camping-car. Euh, la station est découpée en, en quatre zones principales. On a Briançon qui est euh, la grosse ville, et puis derrière, on a les villages de Chantemerle, Villeneuve et le Monetier. Euh, sur cet ensemble, il y a trois parkings euh, réservés aux camping-cars. Il y en a un à Briançon, dans le centre-ville, euh, que vous trouvez facilement euh, sur Parc Fortnite par exemple. Il y a celui-ci euh, à Chantemerle, qui est indiqué depuis la route. Euh, C'est indiqué euh, 200 à 200 mètres. Euh, C'est un parking 75 places avec une borne qui est fonctionnelle euh, a priori en hiver euh, c'est un parking qui est à plat euh, ce qui change pas mal les choses et vous avez le monétier où le, là euh, euh, le parking est un petit peu plus grand ça doit accueillir à peu près 200 camping-cars euh, mais la borne euh en tout cas, au moment où nous, nous y étions, était à moitié gelé, ça fuyait un petit peu de tous les côtés. Mais en tout cas, c'est sur cette partie-là que nous, on est resté le plus longtemps parce qu'on est au pied des pistes et parce que c'est là que tous les enfants vont pouvoir apprendre facilement à faire du ski, du snowboard. Enfin, ce que vous avez envie, on peut faire également du ski de fond. Euh, voilà. Mais le vrai bon plan euh, de, de, dans tout ça, quand on est euh, euh, ici, c'est au final de quitter la vallée et de monter jusqu'à Montgenèvre, la route est très agréable, c'est très joli, et euh, on va pouvoir euh, euh, trouver là-bas une aire de camping-car, qui est une aire de 275 camping-cars si je me rappelle bien, et qui est euh, entièrement fonctionnelle. Je veux dire au revoir aux Italiens qui nous ont branchés hier, parce qu'on est arrivé en pleine nuit et qu'on n'avait pas d'électricité, qu'on n'avait pas l'adaptateur, qu'on n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, ils ont été super sympas, ils nous ont trouvé un adaptateur, ils nous ont branché sur leur prise de courant, et ça c'était top. On va euh, peut-être vider les eaux usées ici. Ils ont eu une très bonne idée à Montgenèvre, c'est qu'ils ont fait un chalet dans lequel on a euh, toutes les, tous les services qui sont maintenus au chaud. C'est-à-dire que les robinets ne gèlent pas, on peut aller faire le plein d'eau, on peut vider euh, les soutes, on peut tout faire. Alors que euh, si on regarde ce qui se passe ailleurs sur les stations, généralement c'est à l'extérieur, les canalisations gèlent, ça pète et euh, au final ça ne marche jamais. Ici c'est apparemment super bien fait, on va faire le plein d'eau pour vérifier. Effectivement, cette aire de camping-car est très très bien faite. Elle a été pensée pour ce genre de climat. Rien n'a été laissé au hasard, mais attention si vous comptez rester plusieurs jours. Je vous conseille de sortir au bout du sixième jour car le logiciel a été conçu de telle manière qu'au-delà du septième jour, la note peut quasiment doubler, et ce pour favoriser la rotation des emplacements. Voilà une astuce qu'il vaut mieux connaître afin d'éviter les surprises désagréables. Voilà cette vidéo est terminée, euh, j'espère qu'elle vous a plu, soyez nombreux à vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt, bye bye